Comment vendre son bien immobilier en 31 jours, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pour ce faire, j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui Mathieu Deloison. Mathieu, c'est un spécialiste de la communication, de la puissance des mots, tu nous expliqueras ça. L'intérêt, c'est qu'il puisse vous expliquer comment vous allez pouvoir avoir des annonces immobilières percutantes, pertinentes. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. A tout de suite Bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédéric Lejour et je suis le créateur de cette chaîne YouTube et du blog Réussir son Immobilier et mon objectif dans cette chaîne de YouTube, c'est de pouvoir vous donner les astuces, les trucs qui feront que vous allez pouvoir vendre votre bien immobilier rapidement, même si cela fait des mois, voire des années, que vous n'arrivez pas à vendre. Et dans cette vidéo, j'ai le plaisir donc d'interviewer, eh bien, Mathieu. Alors, Mathieu, c'est quoi Mathieu, c'est le spécialiste en France de la puissance des mots. Hein. C'est comme ça un peu qu'on oui. t'identifie. Euh, qu Et ce qui est intéressant. C'est que, alors, on fait, on fait partie d'un groupe d'entrepreneurs, on s'est rencontrés, et moi, je t'ai expliqué euh, eh bien, ma, ma formation, ma méthode de vente. Et je t'ai expliqué que j'utilisais justement ce qu'on appelle le copywriting, c'est un mot américain, mais qui nous permet d'utiliser justement une certaine façon d'écrire en utilisant euh, ce qu'on appelle l'intégration le, le, le, du lecteur dans. Euh, dans ce qu'on veut lui lui faire passer comme message, hein, c'est un peu ça. Je veux pas je veux pas prendre les, les devants. Mais ce qui était intéressant, c'est que tu me disais mais attends Frédéric, moi j'ai eu des biens, enfin j'avais fait l'acquisition de biens immobiliers, j'ai loué. Par exemple quand je loue, j'utilise le copywriting. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai souhaité que tu euh, puisses accepter de venir dans ce lit pour en parler. <rire> c'est vraiment sympa. Mais en tout cas que tu puisses expliquer justement et euh, eh bien aux personnes qui nous écoutent. Comment ils pourraient faire aujourd'hui, un peu à l'égard euh, de ce que toi tu as pu faire avec euh, la, la location, comment tu pourrais euh, leur, euh, leur expliquer une annonce immobilière, quand on utilise le copywriting, c'est-à-dire la force des mots, comment on peut impacter plus qu'une annonce lambda, par exemple. Alors, je te laisse déjà te, te okay. présenter. Alors, bonjour. Bonjour Frédéric. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, je m'appelle Mathieu Deloison. Donc, je suis éditeur et copywriter sur Internet, c'est-à-dire que j'aide des auteurs, des experts, des formateurs, des entrepreneurs à utiliser le pouvoir des mots, c'est-à-dire concrètement à accéder à leurs idées en or pour faire le pont entre les personnes intéressées par leurs produits et les services, les amener pour les transformer en clients satisfaits. Et tout cela, ça se fait à travers des simples textes, donc des séquences email, ça peut être des vidéos ou des conférences en ligne qui présentent votre produit du point de vue des personnes intéressées pour les transformer en clients. Bref, je suis là pour aider ces bah, auteurs, ces experts, ces entrepreneurs à se transformer en créateurs de prospérité. Donc pour la faire courte, bah, devenir un créateur de prospérité, c'est pouvoir se faire plaisir, faire plaisir à ses proches et forcément avoir plus de moyens, de possibilités de faire plaisir à ses clients. Alors dans l'immobilier, comment toi déjà, si tu pouvais nous partager ton expérience, tu as fait l'acquisition d'un bien immobilier Voilà, donc j'ai acquis un bien immobilier, donc euh, la vie évoluant au début c'était pour vivre dedans. Après la vie évoluant, j'ai dû euh, déménager, donc sur Nantes, et le bien immobilier était vide, du coup il a fallu le louer. Et la configuration spéciale de ce bien immobilier, c'était qu'il est situé dans une petite ville. Donc c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs à Nevers. Et donc c'est pas forcément une des villes les plus attractives. Donc il y, a de, il y a beaucoup de logements vides qui attendent des locataires. Donc pour se démarquer du lot, il a fallu faire une annonce immobilière qui sorte du lot. Alors... C'était euh, sans forcément être un professionnel du pouvoir des mots, sans rentrer dans le détail euh, des idées, du copywriting. J'ai utilisé des, des stratégies très, très faciles. C'est que dans une annonce immobilière, par exemple, vous faites, vous recherchez un bien immobilier pour une location. À chaque fois, vous lisez les annonces, il y a trois lignes. C'est-à-dire, euh, il y a une salle de bain, deux chambres, un garage, un parking. C'est ce que moi, j'appelle la fiche technique. C'est la fiche technique. Et c'est tout. Et par contre, vous vous posez la question, mais... Quelle est l'orientation euh, Où il se situe Est-ce qu'il y a des commerces à proximité Et là, vous êtes obligé à chaque fois d'appeler le propriétaire. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une friction, c'est-à-dire que vous demandez une action à une personne, c'est-à-dire si vous vous voyez 10 biens immobiliers à chaque fois, il faut appeler le propriétaire, ça devient vite ennuyeux. Vous choisissez peut-être un appartement par rapport, enfin un bien par rapport à une photo qui vous plaît, vous l'appelez, mais vous en appelez qu'un sur 10. Les autres, c'est mort euh, c'est mort. Donc qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, avant d'avoir un bien immobilier, j'ai été locataire et j'avais des critères. Tout le monde a des critères, vous avez des critères. J'ai noté mes critères, je me suis dit, par rapport à mon bien que je loue, comment, dans l'annonce, je peux directement répondre à ces critères Et j'ai mis un texte hyper long. C'est-à-dire qui décrivait tous les bénéfices de l'appartement. En fait, l'objectif, c'était que la personne, en lisant l'annonce, s'imagine déjà vivre dans l'appartement. Donc, j'ai donné un nom à l'appartement. C'était, je crois, de mémoire. Mais c'était euh, « vivre dans un appartement haut de gamme euh... ». Alors, Ça, c'est important parce que alors, tu, tu as résumé, c'est comme un titre, comme un livre. Voilà alors, c'est ce que je vous explique parce que, tu sais, j'ai une, une formation en, en vidéo qui permet de vendre son bien immobilier en 31 jours. Et j'utilise les techniques du copywriting, du neuromarketing, c'est-à-dire qu'on a étudié le comportement du cerveau par rapport à certaines situations et les résultats ont été pris par les, les services de marketing d'entreprise pour utiliser justement ces leviers on appelle ça des stimuli, on doit stimuler le cerveau, et donc toi tu maîtrises parfaitement les stimuli en neuromarketing, mais l'intérêt c'est que dans un titre, la personne doit déjà comprendre qu'est-ce qu'elle va acquérir. Moi par exemple, j'avais un bien à vendre, et j'ai mis euh, « offrez-vous un douillet aux portes de Paris ». Et c'est génial Ça donne tout de suite une image, parce que d'habitude, vous regardez sur le bon coin, c'est toujours écrit « T3 »,« deux chambres »,« un garage ». Ça ne fait pas rêver. Un non. nid douillet, on dit, c'est quoi ça Je veux savoir. Et au port de Paris, donc oh, intéressant. Ouais, ouais. Et donc, rien que le titre, parce que... Et il y a un appel à l'action dans et le titre. il y a un appel à l'action, en fait. C'est-à-dire, offrez-vous. On est déjà en train de stimuler le cerveau en disant, offrez-vous. Ce n'est pas, achetez-vous, c'est, offrez-vous. Et un nid douillet, ce que beaucoup de personnes rêvent, quoi. <rire> Exactement. Et ce qui est aussi intéressant, parce que... Quand une personne, enfin des amis lisaient mon annonce, ils me disent « Ah t'abuses un peu Mathieu, c'est exagéré ». Par contre, quand un futur locataire lisait l'annonce, on sait que appartement haut de gamme, ça peut faire trop. Mais la personne sait très bien que ce ne sera pas du 4 étoiles ni un château. Mais derrière, vous donnez... Enfin, c'était tellement répondu à toutes les questions que le locataire pouvait se poser. Il y avait des photos qui, faisaient, qui étaient propres, éclairées. Vous avez mis dans la tête de la personne, dès le titre, haut de gamme. Même s'il sait que ce ne sera pas euh, du Rothschild, il a en mémoire dans sa tête, c'est du haut de gamme. Du coup, il part avec un a priori positif par rapport à votre bien immobilier. Et du coup, euh, votre loyer est plus facilement accepté. C'est très très puissant ce que tu dis là, parce que, donc, au travers, c'est, alors, surtout ne voyez pas cela en manipulation, d'accord Nous, on utilise ces, ces outils qui sont utilisés dans les grandes entreprises, hein. euh, le but, c'est de persuader. Et vu que nous, nous sommes conscients du fonctionnement du cerveau et comment on doit stimuler pour obtenir le résultat, nous, ce qu'on veut, c'est un quoi ben, Déjà, qu'ils soient persuadés que ce bien, c'est le leur, et que deux, le prix de toute façon qui va s'associer, il est cohérent donc on prépare le cerveau pour cela exact pour accepter à un moment donné que c'est bien ça qu'on veut et en plus que le prix bah, euh, je vais même pas en discuter alors c'est peut-être exagéré ce que je dis là mais en tout cas il sera prêt à entendre un prix peut-être supérieur à celui qu'il pourrait trouver sur le marché et en tout cas une chose est sûre c'est qu'il va pas chercher à négocier le prix si en partant avec un a priori positif quand il visite l'appartement limite rien qu'avec l'annonce c'est possible de le convaincre d'avoir le bien immobilier. D'ailleurs, j'ai une petite technique, si tu me permets. C'est une pépite. On y va. Est que faut bien se mettre dans l'idée que c'était à Nevers, qu'il n'y a pas de travail et que les gens qui visitent euh, pour un propriétaire comme moi, euh, si on loue à une personne qui n'a pas de travail, on prend trop de risques. Donc, il a fallu créer une émulsion, mais c'était une émulsion artificielle comme quoi le bien était extrêmement demandé. Comment faire ça? Donc, en plus de descriptif, j'y ah, reviendrai. Attends, on, tout va, à on va leur laisser. 1, 2, 3, 4, 5 secondes, normalement vous avez été chercher un papier, un stylo, parce que là, alors sinon vous revenez en arrière dans la vidéo, mais là ça va être du lourd. Allez, ça marche et c'est extrêmement puissant, donc j'ai mis en place ça, pourquoi je l'ai mis en place Parce que c'est important aussi, j'ai eu cette idée, c'est que moi j'étais pas sur place pour faire les visites. Je me voyais pas faire une visite pour des touristes, parce que souvent il y a des personnes qui viennent juste pour voir. Je voulais pas me déplacer de Nantes Nevers, ça faisait trop loin. Donc c'est un ami qui faisait les visites et c'était un très bon ami, je voulais pas l'ennuyer tous les soirs à faire des visites. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit à mon ami écoute. À chaque fois qu'une personne me contacte par l'annonce, je vais dire il y a un seul jour de visite et c'était même qu'une après-midi de visite par semaine et je le disais au locataire enfin futur locataire qui venait, je lui dis écoutez, moi je suis à Nantes, c'est un ami qui me rend service. Il n'y a qu'une date de visite, donc vous serez plusieurs si vous avez des questions, je vous donne tous les documents que vous voulez. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une psychologie Alors, humaine. tu crées une émulation. Je crée une émulation. Alors, en immobilier, on appelle ça « créer le monde au portillon ». D'accord. C'est une expression comme ça. Quand tu crées le monde au portillon, tu vas donc susciter auprès de, de l'ensemble des gens qui viennent visiter qu'il ben, va falloir se décider vite parce qu'il y a du monde au portillon. Et il y a une petite, encore un petit truc que j'avais mis juste avant. C'est tellement important c'est que j'acceptais pas tout le monde pour les visites. C'est-à-dire. Quoi, il y avait un dossier à remplir ou Il y avait un dossier non. à remplir. Pourquoi, ah, pourquoi Tout simplement, est-ce que ça vaut le coup de faire une visite pour une personne dont vous savez qu'elle pouvait pas s'offrir l'appartement haut de gamme Parce qu'elle n'avait pas fort. le travail euh, ou elle avait des. A... Bah, je leur disais, de toute façon, je lui dis Moi, je suis, pas choix, je suis honnête visiter, avec dois... vous, moi, je, je suis un particulier. Si demain vous ne payez pas le loyer, je ne peux pas assurer pour vous. Donc, ouais. je demande des garanties. Et je ne vais pas me déplacer pour rien. Donc honnêtement, fournissez-moi le minimum de garantie. Juste oui, le minimum de papier, voir. vous avez un travail d'accord. et vous pouvez Alors, Je, je l'ai fait également euh, au travers de d'emails et euh, j'avais sur OneDrive euh, les documents qu'ils récupéraient Mais et qu'ils C'est léger quoi. Oui, ouais, aussi... ouais, c'était léger. Mais je l'ai fait, c'est vrai, je reconnais. Euh... Et du coup, ça fait une petite barrière. Ah, Ils oublié, franchissent une petite ouais. barrière et après, je leur dis la visite, c'est à 14h, il y aura d'autres personnes. Mais même s'il n'y a que deux ou trois personnes parce que c'était Nevers, il n'y avait pas 10 personnes, il y avait <rire> deux ou trois personnes. Ouais, donc il fallait que tu crées. Euh, qui visite en ce... même temps l'appartement. Je peux vous garantir, moi je leur disais au téléphone après, je dis c'est simple, vous serez plusieurs. Moi je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas faire d'enchères, du loyer qui augmente, je dis c'est le premier qui signe. Voilà. Et. À la fin de la visite, en fait, il n'y avait que trois personnes, il y en a deux, enfin les trois m'ont appelé, mais il y en a une, je savais que je ne la prenais pas, donc je ne l'ai pas compté. Mais il y en a deux qui étaient très, des très très bons dossiers, parce que j'avais leur dossier avant la visite, excellent dossier, qui m'ont appelé. J'ai dit à mon, à mon ami, je ne sais pas lesquels choisir, <rire> donc bon, il a non, fallu choisir. C'est une bonne situation quand on en est là, c'est un problème agréable. et <rire> c'est vraiment le, le fait de créer cette... Pénurie artificielle ouais, et c'est possible tout le temps dans n'importe quelle ville, enfin si vous, à Nevers, hein, franchement il faut bien se mettre dans la peau que c'est une ville où il n'y a pas beaucoup, enfin il y a beaucoup de biens vides et donc il n'y a pas beaucoup de locataires et en plus pour trouver, quand je dis les bons locataires, c'est un locataire qui a un travail, qui peut se payer un, un logement sans risque pour le propriétaire. Mmh. Ouais. Ça marche, mais ça marche super bien et les, les gens l'accueillent très bien. Ils le comprennent. Il faut juste leur dire la vérité. Je dis la vérité. Moi, je ne peux pas me déplacer. Euh, je ne peux pas accepter tout le monde comme locataire, ce qui est normal. Je ne vais pas payer si vous ne pouvez pas payer simplement en disant la vérité. C'est même pas une technique de copywriting ni rien. C'est juste la transparence, la transparence, être transparent. Tout comme pour revenir au descriptif, c'était toujours être transparent. Je leur disais au lieu de dire il y a un terrain de 100 mètres carrés, j'en disais, imaginez-vous, il y a un terrain de 130 mètres carrés avec les deux garages juste à côté, comme ça vous pouvez faire le pique-nique directement dans le terrain. Il y a même un cerisier pour vous faire de l'ombre. Ça coûte rien, par contre la personne, elle sait tout de suite qu'elle peut faire des barbecues l'été avec ses amis, il y a deux garages et j'avais mentionné, il y a aussi la cour intérieure. enfin bon Ça c'est important parce que... Alors euh, là, on est à Nevers, mais par exemple, si on est à Paris ou dans une grande agglomération, Marseille, euh, Lyon, je, je ne sais que dire, mais on est toujours avec des bénéfices. Lorsqu'on parle de son bien immobilier, on parle de bénéfices. Et quand on parle d'un terrain, je vais vous donner deux, trois clés. Les gens sont stressés. On va s'imaginer que lorsqu'ils rentrent chez eux après une journée de travail difficile ou une semaine difficile, qu'est-ce que ça apporte votre terrain Est-ce qu'il y a un potager, par exemple Est-ce qu'on pourrait faire un potager vous savez ce que ça apporte de, aussi euh, euh, de faire le jardinage. Et donc quand vous identifiez votre terrain, vous l'identifiez toujours à ce bénéfice qu'il va permettre à votre futur acquéreur de pouvoir se déstresser. Vous allez apprécier le jardinage dans le terrain, 230 carrés après une journée difficile pour vous détendre et vous relaxer. Si vous avez une piscine, si vous avez des jeux, si vous avez le pique-nique, à vous d'imaginer ce que va pouvoir... Euh, avoir comme bénéfice votre futur acquéreur grâce à cet élément là on parle d'un terrain on parlera d'autres choses mais c'est super et ça enfin, quand, quand on est copywriter quand on a étudié justement le neuromarketing et les stimulés du cerveau évidemment que c'est logique mais vous pouvez aussi comprendre peut-être pourquoi votre annonce immobilière n'est pas attractive parce que c'est une fiche technique et vous êtes au milieu de cette jungle D'annonces, comme ça, et donc vous n'êtes pas du tout différencié. Alors je ne parle pas des photos parce que c'est un autre sujet, mais déjà rien que le titre, rien que le titre, rien que le titre, vous feriez déjà la différence. Parce que le titre, c'est comme, imaginez-vous, un roman ou quand vous êtes dans une, une librairie. Pourquoi vous regardez tel euh, magazine ou tel magazine Parce qu'il y a des couleurs. Il y a certaines couleurs, et il y a certains titres de, qui sont écrits d'une certaine façon avec certains mots qui vont faire, parce qu'on parle toujours de la puissance des mots, mais euh, c'est vrai, qui vont faire que dans le milieu de toutes ces euh, annonces, c'est la vôtre sur laquelle on va cliquer. Et toi, évidemment, c'est ce qui et est plus arrivé. Plus important quoi. que ça encore, les, prendre le temps, peut-être passer une heure, une heure et demie pour rédiger le, le, le descriptif de l'annonce. À quoi ça sert C'est que Classiquement, les, les personnes, quand elles vont voir une annonce classique, technique, elles vont chercher tous les défauts. Elles vont arriver, elles vont chercher tous les défauts. Et vous, qu'est-ce que vous faites avec un descriptif Rien que le minimum dire, eh bien, avec les fenêtres double vitrage, vous entendez les mouches voler dans votre salon. Mmh. Ça veut dire que la personne, elle va arriver... Elle va le vérifier, bien sûr, faut que ce soit vrai, elle va le vérifier. Bien, bien mais elle va pas chercher les défauts, elle va se dire, tiens, je vais regarder elle si va à... j'entends du bruit. Ah, bah. Elle va pas entendre de bruit, elle va se dire, mais c'est génial. Alors, j'appelle ça la, la confirmation. Ouais. Ce qu'il est en train de vous expliquer, là, Mathieu, c'est super puissant. Je vous explique. Le fait d'avoir anticipé cela, vous, con... vous concentrez le cerveau, non pas sur ce qui va pas, c'est ce que mmh. tu disais, mmh. sur les défauts, mais sur les bénéfices. Donc, lui, quand il va visiter, il vient pas vérifier un défaut, il vient vérifier quoi Un bénéfice. Un bénéfice. Et vu qu'il va constater le bénéfice, tout va bien. Et là, on continue la visite. Et du coup, vous gagnez du capital sympathique. En fait, vous avez... la vente est déjà faite. Il faut comprendre que la vente se fait dans le descriptif ce de la vente. vente sans vente. Vente sans vente. Du coup, la, la personne, elle est devant vous. Vous n'avez pas à lui dire bah, Regardez le double vitrage regardez, j'ai refait les papiers peints. Non il visite, vous le laissez. Ah ouais. Parce qu'il y a eu le descriptif avant. Voilà. Donc moi, j'ai développé ce qu'on appelle une page de promotion de vente immobilière. Je t'en avais parlé. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui va vendre son bien immobilier, pour créer cette page, c'est un outil hein, que j'ai mis sur, euh, en ligne sur Internet, l'oblige justement à faire cet exercice. Et souvent, les retours que j'ai d'email ou de, de téléphone, c'est que mais maintenant, je sais parler de mon bien de façon positive. Et donc, quand vous vous retrouvez en face de votre acquéreur, quand il vous pose une question sur telle chose ou telle chose, vous avez pris la mécanique de lui parler du bénéfice, vous ne lui parlerez jamais du négatif, même la phrase elle sera en positif, parce qu'on a toujours tendance à structurer nos phrases par la négation. Mais ça, vous, vous le perdez en faisant les efforts de créer justement c est, c est, cette euh, euh, connexion entre attente et bénéfice. Et c'est très très puissant, c'est que ça permet, là c'était mon ami qui faisait les visites, je lui dis dit, juste ce qu'ils te disent. Tu vends rien, tu dis rien, tu réponds aux questions en disant la vérité et il n'y a plus besoin de vendre parce que la personne il y est déjà un en amont. La personne elle est, est déjà convaincue, elle mmh. est préparée, préparée avant la visite parce que souvent ce que nous on juge comme un défaut dans l'appartement c'est de notre point de vue mais la personne ça se trouve elle, elle s'en fiche complètement pour elle ça, ça je lui change rien. Rien du tout. Et il n'y a pas besoin de le mentionner quoi. Mmh. Mais vraiment, ça me fait plaisir que tu aies soulevé tous ces points, parce que ça vient aussi expliquer aux personnes qui nous écoutent de, de comprendre aussi, parce que qu'est-ce que vous pouvez faire là, dès maintenant Là, vous avez un pouvoir immédiat, c'est tout de suite aller sur l'outil que vous avez utilisé pour faire votre annonce immobilière, le bon coin, le PAP, de tout de suite imaginer comment vous pourriez identifier en quelques mots un bénéfice très fort que présente votre bien ou votre environnement immédiat de, de votre bien immobilier, donc déjà là vous allez voir la différence et puis de pouvoir être en réflexion, de se dire bon ok, là j'ai parlé d'un point technique, qu'est-ce que je pourrais mettre à côté Laissez le point technique parce que vous n'avez pas encore l'habitude, mais dites euh, voilà, s'il y a trois chambres, mettez euh, chaque enfant euh, aura sa chambre, voilà. Euh, trois chambres, chaque enfant aura sa chambre. Vous commencez déjà à aller dans cette direction du copywriting qui va permettre de préparer les gens à venir faire la visite, non pas pour découvrir et vérifier si vous mentez pas, mais simplement vérifier les bénéfices que vous avez annoncés. C'est ce qui fait toute la différence. En tout cas, Mathieu, vraiment un grand merci parce que c'était vraiment très plaisant. Tu as apporté beaucoup de valeur pour que eh bien, euh, les personnes qui nous écoutent puissent agir aussi dès maintenant. En tout cas, si vous souhaitez pouvoir continuer, vous pouvez aller sur mon blog réussirsonimmobilier.fr. Également, je vous ai mis des liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez accéder aux outils pour vendre que je mets à votre disposition. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh c'est facile, vous cliquez sur « s'abonner » la petite cloche à côté pour pouvoir notifier des nouvelles vidéos. Et moi, je vous retrouve très bientôt. En tout cas, merci beaucoup, merci Mathieu. Toi, merci et, beaucoup. et bien, je vous souhaite en tout cas d'être des vendeurs motivés, stratégiques, qui vont agir dès maintenant pour pouvoir vendre leurs biens immobiliers dans les semaines qui viennent. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo. À bientôt.